Alors est-ce que vous savez qu'on peut faire des petites vidéos d'animation avec SketchUp sans trop de difficultés Je ne parle pas de rendu là mais juste de SketchUp. Je vais vous montrer ça dans cette vidéo et dans la vidéo suivante je vais vous montrer comment, quels sont les deux moyens de faire des, des vidéos avec Vray. Et euh, bon, je détaillerai les plus et les moins de ces méthodes là. Mais dans cette vidéo là je vous montre avec SketchUp. Donc le but c'est de faire une vidéo comme ça. Voilà, ou simplement on enchaîne les scènes, les petites scènes qu'on crée dans SketchUp, on les enchaîne dans un fichier vidéo qui pèse rien du tout et qu'on peut partager quasiment par mail, envoyer pour, voilà, pour communiquer un petit peu son projet avant de faire des rendus. Et puis c'est quand même pas mal d'avoir ce... Voilà, on voit bien les, les, la, la, la distribution des pièces, les volumes, etc. Donc ça permet quand même d'avoir une belle idée de ce que représente le, le projet. Donc c'est tout simple en fait. Tout va se jouer avec les scènes qu'on a ici. Euh, là j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 scènes alors, qui sont dans le désordre parce que je les ai pas renommées donc la première scène on part d'un du, du, du, plan 3d comme ça et hop on rentre dedans on rentre dans le projet dans la cuisine avec un petit zoom sur la cuisine ensuite je tourne mon regard vers la pièce à vivre voilà un petit peu de recul et on finit comme ça et eh bien cette euh cette petite animation là telle que je viens de la lire en cliquant une à une après les scènes, ben je peux l'exporter comme ça en vidéo. Ça réclame déjà la première des choses d'aller dans fenêtre info sur le modèle animation et de regarder que j'ai bien ici activé les transitions entre les scènes parce que si j'ai pas activé ça, regardez ce qui se passe. Quand je clique sur une scène, je passe de l'une à l'autre sans qu'il y ait cette petite transition, justement cette petite animation animation activée entre les scènes et la durée de cette animation là c'est deux secondes c'est à dire que quand je clique là la petite animation qu'on voit elle dure deux secondes pareil ici deux secondes donc si je veux faire une vidéo je vais avoir cinq scènes avec une, deux, trois, quatre et cinq transitions pour venir au début donc 5 fois 2 10 secondes plus une seconde entre les scènes et ça ça veut dire quoi ça veut dire que à chaque fois qu'il fasse de la scène 5 à la scène 1 par exemple, il va mettre 2 secondes, mais il va rester figé 1 seconde sur la scène 1, 1 seconde sur la scène 6, ce qui fait que là j'ai 10 secondes ici, plus 5, 6, ça fait une vidéo de 15 secondes exactement. Euh, ben, je vais faire un peu plus, je vais faire 3 secondes de transition, donc 3 fois 5, 15, plus 5, ça fera une vidéo de 20 secondes. J'espère que je suis clair. Donc il va faire une petite pause à chaque fois sur chaque scène. Je pourrais ici mettre 0, et fait en sorte qu'il passe d'une scène à l'autre, ça ferait un peu comme ça. C'est-à-dire, quand il arrive sur une scène, hop, aussitôt, il fait pas de pause, il enchaîne directement comme ça, comme ça. Voilà, c'est un peu plus dynamique, mais là, je vais faire des petites pauses sur chaque scène, ok? Donc, je ferme ça, et là, je vais aller dans fenêtre, exporter, et je vais pas faire graphique 2D, mais je vais aller directement dans animation aussi. On va dire à quel endroit je veux mettre ça. Hop, je vais mettre ça dans un dossier sur le bureau que je vais appeler animation. Je vais dedans, je donne un nom à mon animation, vidéo SketchUp. Ici, euh, j'ai le format. Alors attention ici, si vous choisissez ensemble d'images, peu importe le format, vous allez avoir des images. C'est-à-dire que pour une transition d'une seconde, il va vous mettre 25 images. Nous, on va choisir un fichier vidéo directement. Donc on choisit fichier vidéo MP4 j'ai un truc option qui me permet de déterminer bon, pas grand chose mais au moins en quelle résolution je veux donc 1080 c'est à dire full HD c'est très bien et puis la cadence 25 images par seconde boucler à la première scène ça veut dire que quand il arrivera à la scène de la fin hop il revient à finir sur la première donc je vais faire ça boucler anti-crénelage je vous conseille de le mettre ça va lisser un petit peu pour pas qu'il y ait un effet d'escalier dans votre vidéo sur les arêtes et toujours proposer des options d'animation, j'ai aucune idée de ce que c'est, donc je vais laisser par défaut OK, je fais OK, ici j'ai choisi le nom, OK, je fais exporter et là, j'ai cette petite fenêtre qui va mettre un certain temps en fonction de la scène, mais ça va relativement vite quand même et qui là va me faire, donc on le voit, hein, image 15 sur 376, donc on voit la progression en tout, ma vidéo comporte 376 images, c'est-à-dire que SketchUp va générer 376 images qui met bout à bout et qui, com... qui, qui, qui, qui compresse dans un fichier MP4, hein, un fichier euh, vidéo, et à la fin je peux le regarder. Donc je vous passe le, la compression là en accéléré, mais ça ne prend pas très longtemps. Voilà, c'est terminé, ça a pris à peu près 2-3 minutes. Donc quand je vais dans le dossier animation, je me retrouve avec ma mon dossier, euh, mon fichier vidéo SketchUp et quand je lance eh bien j'ai en full HD voilà, la petite vidéo qui va jouer tranquillement, une seconde de pause on arrive sur la scène 3 hop, une seconde de pause on passe à la suite tourne sur le séjour, une seconde de pause et là on élargit le plan une seconde de pause encore et là on revient sur le, le, la première image et voilà, on a donc une vidéo de tac, tac, 20 secondes comme prévu pile poil, qui pèse 34 mo donc c'est pas grand chose pour une vidéo de 20 secondes vous pouvez facilement l'envoyer par mail la partager avec un petit lien google drive euh, ou ce que vous voulez et qui va permettre euh, bah, qui va vous permettre de montrer votre projet sous un angle différent maintenant c'est pas fini pour ce qui est de la vidéo voilà ce qu'on peut faire mais avec euh, ces histoires de scène et d'export on peut aussi faire des trucs sympas. c'est à dire si je reviens ici sur fenêtre info sur le modèle et que je viens dans l'animation désactiver les transitions c'est-à-dire que là, euh, si je clique, euh, hop, ça passe du, de l'une à l'autre. Mais ça, ça permet quand même un truc assez pratique, c'est d'exporter toutes ces scènes-là, enfin, en tant qu'image, d'un coup. Fichier, exporter, cette fois, je ne vais pas aller dans l'animation. Euh, si, je vais aller dans animation. Alors, je vais être complètement... Euh, bah, j'ai essayé d'être complet. Si je fais exporter graphique 2D, de je vais donc exporter la scène en question, c'est-à-dire la scène sur laquelle je suis. Okay, on essaye, je me mets ici, je l'appelle ça test, c'est un JPEG qui a aussi des options de taille, etc. Mais je vais laisser par défaut, je fais exporter, voilà, et je vais attendre ici. Voilà, ça a met un peu de temps, voilà, j'ai ma scène qui est arrivée. Euh, L'intérêt, c'est que c'est comme une capture d'écran, si vous voulez, en Full HD, mais sans euh, toute l'interface SketchUp, juste la scène, juste le projet. Mais bon, si je dois faire ça pour toutes les scènes, c'est un peu long. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est que vous pouvez faire ça et exporter, même si là, j'ai cinq scènes, je vais exporter mes 5 scènes d'un coup. Mais si vous aviez 15 scènes, 20 scènes, l'intérêt, c'est que vous pouvez exporter tous ces points de vue-là en quelques secondes. Fichier, exporter. Donc, je ne vais pas aller sur graphique 2D, parce que là, je vais exporter qu'une scène à la fois. Je vais faire animation. Et au lieu de fichier vidéo, je vais choisir format d'image. Alors, soit PNG, TIFF, je vais faire classique, je vais faire du JPEG. Dans les options... Je laisse en full HD. Et là, je l'appelle 1. Et lui va nommer 1.1, 1.2, 1.3, etc. Donc, je fais exporter. On va avoir une petite fenêtre comme tout à l'heure, mais ça va être beaucoup plus rapide parce qu'il n'y a que 5 images hein, à exporter. Donc, voilà, tac, tac, tac, 5 images. Je retourne dans mon dossier. J'ai donc, en plus de la vidéo qui est ici, 5 images qui correspondent à mes 5 scènes. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième j'ai exporté donc les cinq scènes d'un coup, imaginez si vous en avez 20, ben vous pouvez comme envoyer ces fichiers là qui pèsent pour le coup là rien du tout hein. voilà, une scène comme ça ça pèse 0,2 mo, 216 kilos, c'est rien du tout et ça permet quand même, alors c'est pas des rendus verrés évidemment, ça permet quand même d'envoyer de, un pré-rendu ou quelque chose à faire valider par exemple euh, voilà donc euh, je, dans la deuxième vidéo qui va suivre, je vais vous montrer comment on peut gérer la production de, de vidéos avec Véré. on verra que c'est un, un, carrément autre chose, et puis euh, voilà, si ce tuto vous a plu, des pouces vers le haut, des commentaires, des questions, enfin tout ce que, que comme d'habitude, allez, ciao